Le repas, ça commence à être un... à être légèrement costaud en fait. C'était de faire euh, une quête qu'on avait, euh, ah oui, petite lancée petite il y a ouais. un petit moment déjà et puis ah oui, j'ai a gagné trucs trop de le temps de faire. Les... C'est euh, un Man un homme de peu world. de mots. C'est Arcwing et je sais pas si on est, nos... si on est, on est taillé pour. Euh, moi j'ai pas, moi il n'est pas niveau 15 mon Arcwing. Euh, New Strange, il faut faire pour la jonction de Sat... la jonction vers Saturne. Euh, Seb dit il a pas la quête. Ah, euh... ça se débloque comment Faut la jonction euh, Jupiter. Faut être... Ah, qui okay, pas, ouais. pas encore passé la jonction Jupiter. Ah, t'as pas passé la jonction Jupiter Bah il te faut quoi pour la jonction Jupiter Eh ben allons vaincre des procureurs. Alors il me semble que ces missions de mobile défense qui sont pas mal pour... Euh... Ah ouais Ouais, je crois World... avoir... Ah, ouais. ah bon Ah oh, bon D'accord, ok. Ah pardon, il y a des gens. Je peux faire ça sans vous. Il y a des dégâts Ah il y a Kiki, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'ait pas vu Kiki Et moi Zergling euh, je l'ai pas sorti assez tôt du congélo du coup euh... Il sera pas là Voilà qui c'est qui encore là Pas tombé parce que c'est moi qui ai la clé. Voilà. Ça me fait penser, il y a une mission de sabotage. Où on a été coincé parce que euh, quelqu'un a paumé la clé. <rire> mais paumé, paumé ou c'est Paumé, paumé, euh... elle apparaissait nulle part sur la carte. Oh non, le mode est tombé Ah, moi j'en ai ramassé un Ouais, mais ah. toi t'étais à côté En doigt et le mode Ah Bah alors Kiki Bah alors Kiki Mais qui qui Ah mais il est en train de me péter dessus, moi je suis en train de crever en fait Bon bah ben, je suis suivant Bah voilà C'est ça de vouloir aider les chiens Ouh pas mmh. eu oui, beaucoup de là, chance sur euh... la map Attends, attends, attends, il y a encore des gens là-bas c'est pas juste en restant, c'était vraiment euh, soit pas ils apparent. sont là, soit ils sont pas là, quoi. Ouais, c'est il euh, y yeah, a une catégorie de zone dans laquelle il pop. On a bien on... une cellule requise, c'est déjà pas mal. Be prepared for heavy resistance. Ton bureau, Heureusement qu'il a 3 tonnes d'énergie Ah bah c'est tout atterri. d'ailleurs je crois qu'il régène tout seul, non Non, non Non, non Ah, ah, sais... non... ah c'est magnifique J'aime bien le principe de la porte qui oui, s'ouvre pour donner accès sur une porte fermée. C'est pas ce qu'on appelle comme élément sas sas. Non mais allez tous tomber dans le trou à ma place J'aime bien l'oracle, hein. les chances étaient contre nous, bah elles le sont toujours vu qu'on n'a pas rencontré de oh, C'est seul à avoir un bébé. Ah Problème en de réseau. C'est pour ça est -ce que... C'est ressemble okay. ah ouais. ah, un peu. Non, non, je suis pas tombé dedans hein, quand même pas. Ah Dégage. une vitre. Et il nous entend Patrick ou pas d'ailleurs Je pense pas. Oh oui, il y a une mêlée Ouf. Ah, je... bon, toujours pas nos amis euh, ouais. gros barraqués et tanky. Bah on va tenter le sabotage hein, sinon écoute. Hein. Euh... Allons ah saboter des trucs. En plus <coughs> on nous fera récupérer les reliques. Avec un peu de chance. Watch out for enemy patrols oh, Attention qu'il est... est tout en haut de l'ascenseur, les ennemis peuvent presque par l'ascenseur alors ça est du tout Mais t'inquiète, le prosécuteur, quand il arrive dans la map, tu le sais. <coughs> Pardon. Je, je me disais bien que ce truc-là ressemblait à une presse. Mais j'étais pas sûr. Bah maintenant je peux le certifier. C'est bien une, une presse. presse. Voilà, c'est une presse. Voilà, ne cherchez pas. C'est testé, c'est validé, c'est approuvé. C'est bien une presse. C'est tamponné. Ça pour être tamponné, c'était tamponné. Puis je suis passé pile quand il fallait pas. Hein. C'est ça, haillez vous Très ouais, bien. Un peu de bol, hein. Oh, quoi Ah oui, c'est vrai qu'il bouge ici. C'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Un train qui roule, on a tellement plus l'habitude en France. Fais gaffe vu que t'as laissé la tourelle de libre, du coup t'as des gens qui sont... Ah oui, c'est vrai, il y des gens... Pardon, c'est la mienne celle-là. J'ai eu peur que le chien vienne prendre les commandes de la tourelle. C'est pas je dis, je en fait dis, je dis, je dis, je dis, je C'est un chien qui plaque au sol, c'est un chien qui cherche, c'est un chien qui boit. Je sais oh, pas. Gaffe. Ah bah ben, <rire> Tiki il est. Tiki il a besoin d'une pause là. <rire> Je plarf. J'avais vu un truc qui brillait par terre, mais je sais pas ce que c'était. J'ai vu un tronc de grenier voler au-dessus de ses jambes. Non, ah. si, on ça me l'alerte. Ah Si, Heureusement que les ennemis ils pensent pas au système d'alerte portatif parce que sinon ils sont foutus. Ah. Quoi, des fois, il y en a qui ont le temps de courir jusqu'au bout. Quoi Eh ben euh, qu'est-ce qu'il fait quand il voit un ennemi à terre Bah il l'achève en mode flingue oh. <rire> Normal il est au corps à corps. <rire> ah oh. Ah oh. <rire> Je suis pas doué là. C'est bon. Have been reset. Alors, les os Ouf Seb, deux semaines et pas un seul procureur Alors que tu le vas en préfecture, il y en a plein Bonjour Bonjour, non mais Les tuez pas les pauvres oh, vous voulez qu'ils appuient sur le Drop bouton d'arrêt d'urgence Allez Oh ah. Continue to et des fois ils vont directement dans les trous et une fois ça, ça m'est arrivé de faire un gros machin pour dans un trou et ben j'étais content là. ça m'a rappelé ça m'a rappelé d'Arsoul Ah il a mort. une machine arrière On a laissé Barras partir Oh il est mort Ah Ah Bougez pas les gars il va arriver Ah je peux peut-être lui désactiver ses armes Et lui pétir sur son bouclier Ah c'est peut-être celui-là du coup C'est touche 2 Et ensuite touche 3 Voilà Oui ça marche bien va ouais. Ah, ah oui c'est Viens de soigner Seb oh, C'est gratuit Bien Mais bah c'est surtout qu'en fait ça consomme de l'énergie tant que je le laisse actif donc c'est mieux si tout le monde est dans le coin quand, quand je l'utilise Bah maintenant qu'on a buté le y a plus personne us, But we did it. si, si j'ai trouvé un ennemi En fait, ils étaient tous sur le balcon <rire> Sagement, en train d'attendre Voilà Comme ça Seb, il va pouvoir faire la jonction Ah Et du coup, j'ai des bloqué Capacitor, il m'en manque plus trois 3 pour faire le... 2 ou 3 pour faire le javeloc. Euh, C'est que pour faire une arme, celle-là Ah Ah, du coup, on n'est pas entré en groupe Si J'étais en train de faire mes modes <rire> Et on peut se suicider chez l'oracle, hein. regarde Pouf <rire> Surtout que le, le sol il est quoi 3 mètres Ils auraient quand même pu. Ils auraient quand même pu le..